Dans le générique je fais ça Bienvenue dans histoire. Normalement on est au chapitre 8. Et le son est bon. Euh, Est-ce que euh, la reconnaissance euh, touchistique est bonne Oui, ça a l'air. Commencer. Euh, nous on continue mais oui. On est chez Charon, c'est peut-être le cas. Euh, chapitre 8, Charon, oui, 22h43, au lieu de 15 je suis heureux. Alors, j'avais vu qu'il y avait eu un petit problème, du coup, je voulais, je voulais, je voulais tester un truc. Euh, déjà, il y a HUD que je peux faire... Si vous voulez qu'on enlève le HUD, voilà, on va faire ça, euh... alors le jeu euh, il est, le son est bon là, oui il est au bon endroit, et euh, peut-être qu'on va enlever la playlist aussi parce que du coup, euh... voilà comme ça c'est mieux. Et je voulais voir aussi pour la caméra, parce qu'en fait, euh, elle est peut-être mal placée. Hein, faut le dire. Hein. Voilà, Comme ça, c'est peut-être mieux, non Non C'est peut-être mieux Je sais pas. Bon, on verra. Faut me dire. Au pire, je corrigerai. Bon. Et si on jouait alors on était à Charon, je sais plus ce qui s'était passé. Ah oui, on avait perdu Sam qui s'était enfui euh, voilà. et oui, on est totalement dans un autre euh, dans un autre délire euh, que tout le jeu Mais venez je suis caché derrière pourquoi vous venez pas Ah bah, venez pas alors Ah oui d'accord bon, On va aller le taper à la poêle hein, parce que I'm not friend With you Voilà ah, ah, il y a le bruit maintenant. Le bruit était disparaît. disparaît quand on est loin. J'espère qu'on aura le temps d'avancer parce que... pas comme si j'avais de la vie. Et de la munition d'ailleurs. Allez, allez, allez, allez, allez. D'ailleurs, munitions. On va appeler euh, le robot. J'ai pas checké le, le son pour la voix, parce qu'on m'a un peu gueulé la dernière fois, donc euh, j'avais baissé, mais là ça devrait être mieux, comme ça je peux être loin. Euh, oh On peut casser Ah oh, trop bien, des munitions. Je sens le truc. On va faire ça comme ça. Étrange comme... La musique est pas mal là aimez bien la musique parce que c'est vrai que c'est une grande question là il y a une musique un peu bien, sachant qu'il y, y a beaucoup de passages où il n'y a pas de musique oh un gros bouton, j'appuie sur le gros bouton rouge ah je vais augmenter un peu la... parce que j'ai des reflets hein. il y a beaucoup de choses qui se passent on va aller là hein. on peut pas... ah oui on peut pas monter ça me paraît logique et j'appuie sur ce bouton Ok Et on est en bas okay. D'accord Je veux pas utiliser de munitions. Mais on n'a pas de protection, il hein. n'y euh, a pas de. Si je le pousse, il va... Ah non, j'ai cru qu'il allait débloquer un truc. Ok. Ah Je n'y avais point pensé. J'avais pas vu le troisième bouton. Semi-boss. Oh. D'accord. Ok. Ça va se passer comme ça. D'accord. Bon, si tu me fonces dessus, bah viens. Ah, je perds des vies quand même. pour sortir, j'imagine, et là-bas, il y a un gros bouton, il y a un gros euh, truc pour appuyer. Ah, non, mais non Ah bah, pourquoi pas. Non, mais j'ai rien. Bon, euh, ouais... j'y euh, crois pas à cette cuisine, mais c'est -ce possible. Oui, ça a deux fruits. Oui. Ça paraît logique. Bon, on peut plus rien faire, voilà. Et Du coup, ça, c'est pour faire de dos ou pas Non. Et sauvegarder, c'est dead. Ok. Après, on... c'est bien, on a du gros sel, mais c'est que à la fin du jeu. Et pour l'instant, on peut même pas acheter de quoi que ce soit. Donc, euh... peut-être dans le futur de l'imparfait. Hein. Allez, Rebel Sonic, ça serait bien que tu reviennes. D'ailleurs, ah oui pendant les. Pendant les intercènes, euh, le, il se charge hein, le Rebel Sonic, c'est bien. Ok on est en haut. Vous pouvez pas approcher Ou c'est pas votre délire, peut-être Je sais pas. Ça sert à rien de... de, ces, de... Non Si Si, euh, si on voyait bien oui ça a l'air d'être bien oui bon Hop. pas grave on continue Salut Raving Bell, bonjour, comment vas-tu Attends je pose je pose mon shot -out aussi. J'espère que ta partie de Blasphemous était bien. Carte, oh là, là. Bon, là c'est un téléporta c'est une téléportation donc euh, ah oui mais là on va se déplacer donc euh, on va aller à la téléportation Ah, hein. de la vie et on peut toujours pas se sauvegarder bien entendu Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le chapitre 8 là, il est long euh, parce qu'on a perdu Sam, quoi. Parce que déjà, moi je trouve que là c'est... Pas euh... ah, ouf. Comme passage. Ah, boss. Ça sent le boss. Regardez, vous voyez ça Ça, ça, ça signifie euh, semi-boss. Plein de monde, oh là là ah, bonjour Aïe Aïe Sans courir ça serait mieux parce qu'on peut pas courir non. course en ligne droite, on peut pas faire, nous Oh là là. Oh là là, je me prends mes propres coups. Ah, je suis tout. De... Ah, hop. Il y a plus de bombe, Ok. Celle-ci, je la prends. Ouh là là. Ah, je l'ai loupé perdu plus de vie à la deuxième Que celle-ci oh Vas-y cours, cours, cours 4, 5, 6 Je suis pas d'accord Là je suis clairement pas d'accord 6 sauts 2, 3, 4, 5 Oh. Ah, C'est bon. Ah je suis archi pas d'accord. Tout à l'heure il y avait pas 6 sauts. Hein. Je peux même plus faire confiance aux ennemis. Compliqué la vie. Hein. Faut que je regarde euh... mmh. si ça va le son il est, il est bien ouais. in real life parce qu'en fait on peut augmenter je crois que j'ai baissé énormément le son. Ouais, oh, euh, non, pas énormément, ça va. Il faut que je vous dise, hein. J'adore les passages escaliers. C'est vraiment ma cam. Là, on a fait quand même deux passages pour pouvoir juste appuyer sur des boutons. Oh, c'est joli. Vous êtes robot sonique évolué Ah non, prototype de robot nourrice. Bienvenue au musée Charon. Les armes ne sont pas autorisées dans l'ensemble de l'exposition. Oh. Vous transportez des armes en quantité anormale. Qu'est-ce que ceci Une poêle Vous pouvez la garder. Profitez bien de la visite. Bah là, je peux même pas l'utiliser, la poêle. Qu -ce que... De quoi tu me racontes Ah, on peut sauvegarder. Ah, on est dans l'eau, là Étrange endroit. Vous ne trouvez pas Il y a des gens qui aiment collectionner les machines. En toute logique, il y a aussi des machines qui collectionnent les gens. D'accord Ah oui, donc d'accord, on est vraiment dans un prototype de matrix. L'œuf de la vie, l'invention suprême et la pierre fondatrice des humains. Et voici le cerveau, le prototype d'origine. Bien qu'il ne soit constitué que d'une seule cervelle. Sa puissance intellectuelle dépasse de loin celle des humains. Ce qui nous offre une capacité mentale illimitée. Fichu robot, comment est tu parlais de moi de la sorte On est d'accord que là, c'est Craig Krog, comment il s'appelle euh, dans Tsu Ninja là. Il est considéré comme méchant. Hein. Je suis une personne à part entière. Il a son petit caractère, mais il est assez facile de le mettre au travail. Il suffit d'une petite stimulation. Ah Notre technologie est devenue de plus en plus sophistiquée jour après jour. Nous n'avons pas tardé à terminer notre premier humain artificiel. issu de l'œuf de la vie et entièrement personnalisable. La méthode primitive de procréation ne sera plus nécessaire. Elle sera remplacée par une forme de création plus évoluée et une forme d'être plus évolué. Donc en fait, euh, voilà, Sam est un clone. Si j'ai bien compris. Cela dit, l'œuf de la vie ne reste qu'un produit. C'est pour ça que mère... Ah, c'est peut-être une projection du cerveau du coup. De monsieur cerveau. Madame cerveau, je sais pas. Afin de surpasser réellement les possibilités humaines et de concrétiser la gloire de l'humanité, il nous manque encore un élément essentiel. Veuillez passer à la salle suivante. Bonjour. Qu'est-ce que donc Un humain Ce n'est pas courant par ici. Et c'est le premier à m'avoir repéré. J'imagine que tout peut arriver, de nos jours. Mais j'y pense. En quelle année sommes-nous Les humains ont-ils déjà quitté la planète Vu les monstres qui grouillent partout, je suppose que le miasme est toujours là. Hum... Pas très bavard, hein. Mais sinon, ça n'a rien d'une lacune. D'accord. Donc là, on peut reparler. Et ça, On peut regarder ou pas Non. Ah. On va enfin comprendre le lore. Voici mer, la forme de vie la plus évoluée qui soit. La réponse ultime de l'humanité dotée d'infinies possibilités. Un simple fragment de mer... De faire fonctionner une usine d'humain pendant d'innombrables générations. Même si l'humanité était anéantie, anéantie par le miasme, Mère serait capable de faire renaître la civilisation. D'accord. Mère, l'œuf de la vie et Charon. Ce sont les trois éléments permettant de faire renaître la civilisation. Ok. Charon sème la mort. Mère fait germer la, la vie. Donc Charon c'est le miasme. Ok. L'humanité doit poursuivre ce cycle de mort et de renaissance afin d'atteindre son véritable potentiel. Alors, le véritable potentiel de quoi Mon cul. Je veux, je veux devenir un robot, je peux être là. Pourquoi il y a une tête de... bizarre, là Ok. Donc là, c'est pas mer, normalement. Parce qu'elle a la couleur bleue. Ouh là là, on, on dirait du homory. -ri. <rire> alors. Je euh, je ne suis pas du tout... Alors, c'est Jasper, mais on voit pas. Je, suis, je ne suis pas du tout à fait sûr que ça marcherait. Rebelle Sonic, pas de panique, je vais vous expliquer. Car quoi Le périple qui vous attend requiert non seulement de la force, mais aussi de la sagesse. Je peux examiner quoi Ah non, on a déjà regardé. On continue, hein. Mais c'est Omori. Je peux examiner quoi, hein. Je peux monter Je peux faire des... Genre, c'était inattendu Quel crétin, il a encore du super de l'époque où nous irions perdus sur le chemin de la vie. Donc elles ont peur de moi. Parce qu'elles me regardent avant de partir. Ok. Mais j'ai tout de même l'impression... Ça c'est voir Qu'il nous manque le truc décisif, l'atout gagnant. Bah ça va être le euh, jonc, j'imagine. Je sais pas pourquoi, mais... Peut-être parce qu'on a une poêle. Ah mais ça, c'est Sam. C'est vraiment Sam double. Parce qu'elle a fait les mêmes gestes. Lee, ce repas, il a le goût de l'amitié. Mais c'est vraiment au Le goût de l'amitié, c'est tellement ça, quoi. On a joué au même jeu, deux fois. Ah D'accord, bon, on descend. Hein. Il y a de plus en plus de choses. Hein. Ah, c'est peut-être Salomon, euh, la salle de Salomon, ça. Parce qu'il avait beaucoup de... de télé. Tu ne sais déjà plus donner ou donner de la tête, pas vrai Mais attends, ce n'est pas fini. Ça va. Je vis bien. Alors là, on a gagné de l'argent, c'est vrai. Par contre, là, la sont trois. je peux gagner de l'argent ou pas non. Oui, peut-être. C'est celle-ci qu'il faut qu'on qu joue pour gagner de l'argent. On va faire tout, hein. Ça va peut-être débloquer un truc, hein. Y a pas de son. C'est pas moi, hein. C'est le jeu. Voilà, j'ai fait, fait le bruit du jeu. <rire> euh... euh... C'est bizarre cette histoire de son en bref. Zarbus, tu ne sais ah, je me rappelle même plus qui c'est. Tu ne sais déjà plus de... où donner de la tête, pas vrai Mais attends, ce n'est pas fini. Mais on a déjà vu ça.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 Eh bon c'est nul. Est-ce que je peux utiliser la grande Parce que... Ah non, on peut pas revenir en arrière. Excusez-moi, hein. moi je pensais qu'on pouvait... Mais non, on est, en train... on est en boucle, ça me fatigue. Je monte en haut. Hein. C'est pas comme si le jeu m'avait déjà saoulé avec la boucle. J'ai hein. l'impression d'être dans... On peut pas revenir en arrière, hein. je précise. Ah oui, faut, faut, ah il oui, faut suivre celle qui a joué au jackpot. C'est ça. C'est en haut. Je crois que c'est elle. Oui, c'est ça. En fait, il faut suivre la SAM. Notre objectif est droit devant. Ok, je peux jouer Non. Ok. Ah si c'est droit devant... on elle est montée. Celle qui est allée droit devant... Euh... Alors je sais pas si c'est droit devant, droit devant, là, je... là elle est montée, celle qui était au milieu. Donc, ok, ok, on continue hein, parce que ça va être la boucle. On va dire, ouais, notre dieu aussi fait droit devant. Ça c'est exactement les tu vois ça c'est la même chose, on a fait la loupe, et là on se retrouve dans les mondes de Zelda où c'est l'enfer. Donc là tout droit, tout droit, enfin, on va aller tout droit, écoute, hein. si tout droit c'est tout droit. Ouais, ça a l'air net ça. Et du coup, j'ai réussi à faire les trois premiers euh, mondes, enfin les trois premiers les trois premiers engrenages, euh... enfin les comment engrenages. Labyrinthe euh, tranquille. Et après, tout d'un coup, le truc s'est transformé en labyrinthe. Je sais pas. Ouh là il y a un grain, il y a un petit grain de. Ah, ah mais. Oh non, mais pas vous. Euh... Non, mais je vous aime pas, en fait. Hein. Je vous ai jamais aimé, les chiens. Je pars. Salut. Je suis pas obligé de me taper tout le monde, là. S'il vous plaît, merci. Alors, faut que je fasse un... Parce que... Donc là, on est dans les souvenirs de Jean, j'imagine. Oh non, pas vous non plus Je vous aime pas non plus En fait, je vous aime pas, vraiment. Par contre, on perd de la vie, hein. ça, euh, ça c'est clair. <rire> ça, c'est clair. Alors, je vais prendre d'abord de, la... de la munition et de la vie. Ah oui, mais la munition, c'est ça. Sert à... oh, bon, la poêle, elle, elle est efficace, n'empêche hein la, la poêle qui... rectangulaire. Du gros sel qu'on peut pas utiliser, génial, la vie, yeah, trop bien. Oh, de la vie. Oh, de la vie. J'aime bien le petit son de. Poum euh... Le petit truc qui arrive. Poum Oh là là. Ah oui, je crois que je peux les renvoyer ça, ouais. Par contre, faut viser quoi. Ah, je, je, je, je suis pas fan. Je suis pas très fan de ce genre de truc non plus. Hop, hop, hop. <rire> Donc là, on pourrait utiliser le feu, mais on peut pas. Oh. Tout ce que j'adore. On va éviter le truc au milieu là. Bon, ça va avec la poêle, au final. On va monter. Oh, c'est beaucoup plus rapide avec la poêle carré, wesh. C'est trop bien. Oh. En fait, le plus gros problème, ouais, c'est les... ce que je peux pas détruire. C'est le plus gros problème, c'est ça. Aïe. Oh non, pas toi. bonjour oh. Oh. Oh. de la vie peut-être Un moment, on pourra acheter des trucs. Hein. On retrouvera de la vie quelque part. In, in the real life. Euh, in the real jeu. Ah, bah voilà. Mais euh, ça, je, je reconnais un peu. On est toujours dans le centre commercial, hein. Non, oh non, le miasme. Ah, c'est tout de suite ma marrant. Hein. Oh là là, c'est qui, ça Je sais, il faut juste foncer dans les ennemis hein. Les ennemis ils vont pas se retirer, tirer dessus euh, Par, euh... Ah, on appuie sur ça Ah Bon Le miasme, il avance pas des masses, hein, je trouve Ouais, mais ça, je reconnais C'est exactement le même euh, passage euh, Qu'on avait fait euh, dans le centre commercial C'est juste qu'ils ont modifié Deux, trois trucs il y a même la musique, je crois. Ça, je peux prendre non. En fait, j'ai plus le temps. Là, il y a le miasme qui arrive, c'est bon, cassez-vous. Hein. Non, non. Oh, bonjour Mais là, il n'y aura pas le mias ça je vous le dis Le tempo, il est pas là, de toute façon Ah si, il y en a un en bas Hihi. Ah oui euh, à droite ou à gauche On va dire à droite Et après à gauche Ok, j'ai fait apparaître une porte ah ils sont ils sont prêts quand on... ils sont attaqués hein vas-y partez mais ils m'embêtent non mais vous pouvez apparaître autant que vous voulez hein vous me donnez juste de quoi vous taper en fait moyen de changer d'arme, là, ou... Non. C'est vraiment la poêle, euh, le jeu... Le, le, le vrai gameplay, quoi. Ah oui, d'accord. Oh, C'est intéressant. J'ai l'impression que le monde décide de jouer contre moi. Hein. Ah Je peux même pas aller tout droit. Ok, je vais à gauche. Ah Ça fait pas du tout peur. Ah Ah d'accord, c'était en haut. <rire> LOL Ah c'est un gameplay, c'est game over direct. Ok. Oh non, on recommence ici. Oh. C'est tout de suite moment Il faut que je tape quand même Je peux pas juste éviter les murs euh, d'accord Bon faut, faut que je me rappelle à quel endroit Il faut, to il faut tourner plutôt que d'aller tout droit hein. C'est là je crois Faut que je m'arrête Avant Ici voilà Là on va se ravoir encore je vous le dis Ah non. Vous l'avez annoncé. C'est.. C'est uniquement pour me faire chier. On va revenir au début. Je vous rappelle. <rire> voilà. J'étais sûr. Le but c'est de faire tout d'une traite. Merci. I'm happy. Là, là, là. Le jeu, tu sais pas en fait tu sais pas, prendre, tu, sais, tu sais pas à quel moment faut prendre son temps en fait et En fait ce qui est marrant c'est que ça Genre c'est euh, Tu le fais 3 euh, fois Et on va se retrouver avec le même problème à la fin C'est à dire, tu peux, es obligé de le faire trois fois Et de die Tu peux pas le faire euh, sans, sans, sans prévoir le truc quoi. Donc faut, en fait il faut être au taquet euh, sur, les, sur tous les trucs Donc, euh, Au moment où ça s'arrête Voilà Il faut attendre Ici. C'est où C'est où Ah Il fallait juste aller dans l'autre sens. Lol. Donc, à partir du moment où ça s'arrête, en fait, faut... Hop, voilà. Lol. Lol. Oh, c'était pas le bon sens. Nick tu veux que je fasse quoi, là Après, euh, je veux bien le Day and retry mais bon... Ah, on est là, ok. Bon, C'est à gauche. Hein. En fait, c'est toujours la plus loin. Imaginons que c'est toujours la plus loin. Euh, voilà, quoi. En plus, ça se déclenche vraiment. C'est sale, quoi. C'est quand t'es prêt, quoi. Y'a rien qui va. Merci. Oh! Oh Ah, c'était celle du milieu, je crois. Non. Non. Non. Oh, c'est celle de là-bas Non. Purée, je l'ai évité Deeeen Allez, allez, c'était la fin. Moi, je vais tout droit, hein. je m'en fous hein, des murs. Bon, on a, on a passé ce, cet enfer. Je vais mettre du soin. Pour moi, tout seul. Tu ne veux pas regarder la télé Alors, que dirais-tu de ton jeu préféré Tu veux jouer à Earthborn Ça, c'est... Euh... Du côté de Sam. Ce qui s'est passé pendant que nous, on se faisait attaquer par des murs. Laisse-moi partir. Je suis la mère de personne. Laisse-moi retrouver Jon. Tu ne comprends toujours pas Ces humains, ils n'en valent pas la peine. Laisse-moi donc purifier ce monde, d'accord Ah, donc, euh, t'es charron, du coup. Comme avant. Je ne t'écouterai pas. Je ne suis pas comme toi, je suis Sam. Et Jon et moi, on va vous arrêter. Très bien. Dans ce cas, reste donc ici. Reste ici jusqu'à la fin des temps. Personne ne viendra à ton secours. Hé, hey reviens. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Jon. Bon, bah je vais jouer à Orban. <rire> C'est le moment où tu joues, quoi. Jouons. Ah ouais, on, on, on est là. Hein. Dans ton monde... Euh... Ah ouais, il faut que tu me sortes de là. Elle m'a enfermé ici, l'autre. Il fait des tractions, hein. Ah ah, ah, ah, ah ah merveilleux. Les humains sont vraiment charmants. Qui a-t-il Tu n'en as pas assez vu Alors, que dis-tu de ceci Joue on va vous empêcher de nuire. Parce qu'on est des assistants de laboratoire super géniaux, quoi. Comment était-ce d'une justesse absolue, il me semble. Ha ha ha. ha, ha, ha. Les humains, vous êtes si faibles. Tu n'as pas la moindre espoir de m'approcher. Tu ne serais rien. Rien du tout sans elle. Jouons un petit jeu, veux-tu Oui, je t'ai préparé quelque chose de très spécial. On peut acheter des trucs là Attendez, attendez, attendez Voilà, merci Les retrouvailles ne sont pas toujours des moments de joie Mais si vous faites demi-tour Il n'y aura peut-être pas de retrouvailles du tout Regardez vos souvenirs Oui On ne peut pas faire à manger Parce qu'on n'a rien trouvé sur le chemin Mais on va aller à droite À droite, ouais À droite ou à gauche what's, what's the great question On va aller à gauche à gauche, y'a pas. Bon... Le jeu, c'est quoi C'est que tu m'envoies des trucs, il faut que j'évite sur le tapis roulant Parce que c'est moins marrant tout de suite. Alva. Bonjour, Alva. Ah, y'a. Y a la princesse euh, dans... dans sa bulle. Alva, tu es possédée ou tu viens m'aider Ah non, c'est Al Princesse Alva Isabelle. Elle est adorable, n'est-ce pas Aussi adorable que le jour où je l'ai rencontrée. Elle vous a toujours envie, vous savez. Voyager partout, vivre des aventures, ça a toujours été son rêve. Ok. Malheureusement, le destin avait d'autres projets pour elle. Elle n'a pas eu d'autre choix que de devenir la protectrice. Et maintenant, elle est enfin libre. Elle a déjà fusionné avec le train. C'est un train Et bientôt, le miasme éliminera toute l'humanité. Ses enfants sortiront à nouveau des usines. Et ils accompliront ses rêves en son nom. Ok. Quant à moi, je resterai ici pour veiller sur elle, pour la protéger jusqu'à la fin des temps. Alors, vous comprenez sûrement que nous allons nous battre C'est ça l'histoire se battre contre ses ennemis Ses amis Pourquoi je ne peux pas vous laisser faire un hein, pas de plus Tu as les yeux rouges peut-être peut euh, Isabelle c'est peut-être pour ça Ah oui d'accord Non mais moi je veux m'enfuir en fait D'accord Ouais, D'accord, donc on peut même pas l'éviter. Euh, Allez, y a On a que la poêle. Oh. Ah ouais, faut qu'en plus je trouve le tempo. En plus, faut mâcher, mais c'est quel enfer Quel enfer Quel jus de l'enfer Ah ouais... Pourquoi tu te transformes en Dark Souls d'un coup, là <rire> Aïe, aïe, aïe Bon, attendez. Il Faut que je me motive parce que je sens que je vais mourir en boucle. Il Faut pas que je mâche. C'est à quel moment qu'on la tape, en fait Waouh, vas-y, c'est bon. Voilà. J'ai tellement l'habitude de mâcher dans le jeu. Comment, tout d'un coup, on doit faire du rythme Oh, <rire> mon dieu Oh là là, en plus, je suis nul à ça. Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi, Pourquoi tu m'infliges ça, le jeu Voilà, trois fois. C'est bon là Vous êtes devenu plus fort. Ok. Est-ce que la première phase elle est obligatoire et on la sauvegarde ou pas Mais ma détermination ne l'est pas moins. Bah vas-y continue. Wow non mais sérieusement. Wow, la troisième j'irai plus. Ok. Pourquoi il est devenu comme ça Infernal le jeu. Ah, non, non. Ah, attendez, attendez, puisqu'on va prendre de la vie euh... C'est pas comme si on pouvait On avait acheté des armes avant Et qu'on pouvait les utiliser Je sais ce que j'ai à faire Alors pourquoi mon épée refuse-t-elle bah, si elle refuse, euh, elle devrait pas m'attaquer Allons-y, déterminons une fois pour tout Qui de nous deux l'emportera, c'est la fin Bah ben là tu vas nous... Il ah, faut que je charge en plus. J'ai jamais chargé en combat, mais qu'est-ce que tu me racontes On va recommencer la boucle. Allez. J'ai fait le jeu... Tel... Alors, tu vois, le jeu est en mode facile. Et là, tout d'un coup, il s'est dit, en fait, euh, on va se la jouer à Dark Souls. Ok. Okay. Moi, ce qui m'inquiète, du coup, c'est si on se retrouve face au robot Sonic Non, mais deux. Wow. C'est bien, c'est que euh, à la, quand, elle, quand on quand déjà déjà la fin de la boucle, euh, on te permet, quoi. Oh wow, la dernière non mais, Un. non mais, ah j'ai cru qu'elle allait arriver derrière, ah bah ah. c'est bien ce que je me disais que c'était la phase de la, ah ouais non, ah y'a des moments où elle est vite en plus elle le fait pas, je pense que c'est tellement par rapport au tempo, je me fais tellement avoir à ça, Bon, on va y arriver, on va y arriver, mais faut, faut, faut que je reste concentré, quoi. Le match le match ça va. Ok, faut juste que j'ai la dernière, en fait. ¡Oh la la! de la ville hein. mais moi c'est ma vie qui refuse de monter dans ma vie euh, j'aurais bien trouvé de la vie comment te dire on oh, mais attend mais le chargement hein. je suis sûr que je peux la taper non mais j'ai perdu tant de vie Attends, attends, attends, attends, attends, Non, je suis pas d'accord. Non, mais. Non, mais c'est un délire. Je sais pas ce qu'il faut faire. En fait, on peut pas, pas contrer en donnant un coup. Je suppose qu'il faut charger, mais il faut charger au même moment qu'elle. Faut que je compte. Faut que je compte. Là ça, là, ça marchait pas. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu qui se passe là? Je, je contrôle pas là? Wow. Ah, mais c'est quand tu veux en fait. Hein. Attendez, parce qu'on va prendre la vie. Le temps. Le temps en plus. Hein. Le temps qu'elle se retourne. En fait, c'est... Le jeu te permet d'attaquer à des moments. Le, le jeu te permet, à un moment, de récupérer de la vie. C'est pas, pas tu peux attaquer. C'est t'attends qu'on t'attaque qu pour pouvoir ri riposter. Ah bon, c'est un truc incroyable, ça. Hein. En plus, le... moi attends voilà bah merci merci pas claquer ma bouffe maintenant, je vous le dis direct. Si je, je préfère faire un, encore un game over hein, parce que ça, ça, me, ça me fatigue. Je vois même pas comment je peux faire parce que. Il faut que je vous prévienne, hein, il y a un petit laps de temps aussi entre le moment où tu as où tu tapes parce qu'il fait le mouvement et faut que tu attendes en fait. Donc du coup, il, je peux, le, le chargement, tu faut que tu l'enclenches. Comme ça. Et ça prend du temps, en fait. Bon, les, trois, les premières phases, en fait, il faut que je les fasse sans, sans perdre de vie. En vrai. Là, elle va m'enchaîner 5. S'il t'appelait sauvegarde, à ce moment-là, ce serait tellement bien. <rire> Wouah! Mais en fait, je veux pas me battre contre toi, Alvin. Hein. Je te dis, hein. Euh, Isabelle. Bon, après. Oh là là. Encore. Encore une fois. Genre propre comme ça. Lol, c'était la dernière. Voilà, c'était encore la dernière. Allez, maintenant, on récupère toutes les vies qu'on peut parce que ça, ça, ça c'est pas possible. C'est juste pas possible. J'ai pas le temps en fait par rapport à elle. Faut juste que j'attende. Ah oui d'accord, faut que j'attende que Elle soit à peu près au même endroit de l'attaque que moi. Ok, c'est sympa. Alors par contre, vie. de la vie. Oh, le truc de ouf. Wow. Pourquoi le jeu a décidé ça, maintenant, de se réveiller S'il te plaît. Oh là là là là là. Allez, les trois premières, te plaît. tranquille. Encore une Avec 5 fois 1, 2, 3, 4, 5 Oh la dernière C'est un truc incroyable quand même Mais de plein de fois, quoi. Oh là là, là là, la vie qui est partie, là. Mais, en plus, le pire, c'est qu'elle m'enchaîne avec les grosses attaques à la fin. Mais c'est incroyable. plus. C'est même pas, t'as de l'espoir, quoi. C'est, t'as foiré ta première fois, maintenant, il faut que tu aies la pression. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'ai un peu peur du coup de la fin, hein, parce que euh, si c'est comme ça déjà là. Oh, il est parfait. Le premier tour est bien. Je suis pas devenu plus fort, j'ai une poêle plus grande. Je qu'elle allait sauter de l'autre côté, mais non. Ok, les deux premiers sont bien. On récupère de la vie directe. Je vous le dis direct. Ça va être ça, ça, va être ça direct. <rire> Je... euh, ouais, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, voilà. en encore deux. Un coup, un coup et c'est bon, en fait. Oh c'est bon, je l'ai fait. Oh la troisième phase. Merci de me redonner de la vie, merci. J'en ai pas claqué beaucoup mais c'est bien. Alors c'est la fin. La musique Allô, Musique Merci. C'est terminé, Isa. Tout est terminé. Alva, c'est toi, Alva Ce que tu as fait pour moi, c'est déjà trop. Alva. Ceux qui sont déjà morts ne sont pas censés revenir à la vie. Non, mais tu n'étais pas censé mourir. Bah, ben, on sait pas, en fait, pourquoi il est partie, donc, euh, je sais pas. Et pourtant, c'est tout de même arrivé. Même toi, tu es consciente que ces choses ne sont pas moins. Baisse ton épée, mon doux chevalier, et laisse-les s'occuper du reste. Mais. Il. Je me suis vu. Isabelle, Alva. je suis tellement désolé, cette, cette autre moi, non, elle, c'est moi, et c'est moi qui ai fait toutes ces choses affreuses, je... d'accord. Toujours aussi adorable, Sam. Alva, voilà. Chargé à 100%. D'accord. Écoute-moi bien, Sam, ce n'est pas ta faute. Après avoir fusionné avec Sharon, j'ai tout vu trop clairement à mon goût. Et je le vois encore à présent. Cette volonté obscure qui cherche à tout dominer est tout près. Elle essaye de te contrôler, Sam. Et si elle y parvient, et si elle arrive à maîtriser son pouvoir dans son intégralité, alors toute l'humanité sera condamnée. Je vais l'arrêter. Viens, Jon. Mais le prix à payer. Je ne perdrai pas pas question je pense que Sam tu vas mourir hein, mais je c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas la fin de phrase de Alva et qu'on n'essaie même pas d'attendre Isabelle non plus Jon. Bon, tant pis. La dernière bataille nous attend. Jon, promets-moi que, quoi que tu puisses voir, tu seras conscient que ce n'est pas moi. Quoi qu'il arrive, tu dois les arrêter. Tu trouveras un moyen. Bah, avec toutes les armes que j'ai, si je peux les avoir, je sais que tu vas y arriver. J'imagine que la poêle, on l'a utilisée uniquement à ah, battre avec nous, du coup jouer avec elle euh, va ou pas avec sam ou pas non on peut pas jouer avec elle sam n'est pas là bon bah voilà on est reparti sur une petite marche hein, ouais. bienvenue les amis vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sûrement mes nombreux frères. Je m'appelle Johnny. Mais tout le monde m'appelle l'ultime Johnny. Vous avez raison de faire preuve de prudence. Vous êtes des aventuriers aguerris après tout. Ah, merci. On va pouvoir augmenter Mais vous pouvez me faire confiance. <rire> J'ai des marchandises de qualité supérieure qui vous rendront sans doute ce service. Ok. Amélioration de lance grosse caisse de munitions, grosse caisse de... Ok. Extension de sac à dos, c'est pas mal, ça. 250. Ah ouais, mais après, je pourrais. Il que je choisisse. L'augmentation de sac à dos déjà. Tristesse, j'ai une poche en plus. Euh, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, D'accord. Donc là, j'ai que 3. Enfin, j'ai une possibilité. Grosse caisse de munitions, grosse caisse de bombes. Bon bah on va équilibrer Ah je peux encore augmenter mon truc Ok Et ça on pourrait acheter ça après Parce que le ticket c'est bien On va acheter une grosse caisse de bombe Et maintenant on peut plus rien acheter Là, il me reste 757. Si je veux paye ça, j'ai plus de thunes. Bon, alors, du coup, on va payer ça déjà. Un retour de la vie. Une poche. On utilise le Ravel Sonic tout de suite. Et du coup euh, on peut se racheter une poche Après, approvisionnement rapide c'est pas mal ça va me permettre de vous réapprovisionner Instamment, ok bon c'est zéro euh, c'est zéro balle donc on, on peut hein. ah oui non mais c'est zéro balle pour tout donc on s'en fiche en fait par contre ça ça c'est pas mal donc peut-être qu'on va racheter ça une fois pour faire le plein de vie Ça au moins c'est fait. On a tout claqué pour de la vie. Parce qu'on n'en trouve jamais de la vie, hein. Je euh, soyez pas trop choqué euh, que j'ai rempli mon truc. Hein. Dans les jours à venir, je serai comme une particule, une onde qui traverse l'univers. L'univers c'est appelé John, ok, super. Ça, c'est tout ce qu'on a trouvé. Hein, ok. Ça, c'est mère, sagesse, j'imagine. Et euh, bon. Ok. Donc, Salomon, mère et. Euh, et Sam, du coup, qui ont l'air d'être liés. Est-ce qu'on peut aller là mmh. Ou c'est juste. Euh, ok. C'est. Euh... Petit effet de luminescence un peu joli. Donc, du coup le chapitre 9 c'est plus le prologue quoi, c'est la fin. Bon, là on est en moment de combat, c'est ça Ok. C'est exactement le genre d'endroit où je veux pas être pour faire un boss. Voilà, c'est... En plus, il y a les corbeaux, ça. Ah non... Bon, bah c'est parti, j'ai l'impression. Non, mais bah à gauche, hein. Non, bah à droite, plutôt. Ok. Maintenant, on se télétransporte. Ça va. Tout va bien. Je ai aucun, aucun respect à charger pendant 15 ans. Non Quoi je l'ai loupé de peu Oh là là là là Non Non Non mais c'est pas possible Comment je, je peux le louper de si peu Ah bah, bon, il faut que j'attende en plus, maintenant. Quand tu veux, hein. on est dans ton monde, de hein, toute façon. Ah, enfin il accepte pas le chargement infini. <rire> Lol. avec nous elle est pas avec nous Tout à l'heure on pouvait pas la jouer mais en fait là on, a, on la joue, parce que le jeu veut qu'on la joue. Mais euh, je comprends pas trop. il Y a des moments tu peux la jouer, d'autres moments tu peux pas jouer. C'est vraiment par sale quoi. On va se faire taper par les corbeaux, de toute façon. On n'est pas sorti de l'auberge, quoi. C'est tu sais où qu'on va J Ah oui, je peux vraiment pas avec le, la grosse charge. Ok. Ok. Corbeau, vous voulez pas venir Les corbeaux Non. Ah, il fallait descendre, ok. Oh, c'est bien orange. Jaune. D'accord, donc on a compris où était votre point faible. En plus, tu le tripotes, donc euh, j'imagine que c'est ça. c'est ça Ah non, c'est bon. Est-ce qu'on quand on revient, on, on doit pas faire tout le chemin de transportation, s'il vous plaît OK. Sont là, je peux le toucher là. Hein Prends la tête. Hein. Ok, ok, ok. jamais on peut le taper en fait Première chose qui remet c'est son bouclier Voilà merci J'accepte Pourquoi il est monté là J'étais même pas en haut Il a, il a dit que j'étais en haut Pourquoi La poêle est mieux, la poêle est nettement mieux. See you. Ah, j'ai plus ça maintenant ça y est c'est fini mais pourquoi John il apparaît avec elle je je vais pas me poser de questions je vais faire comme si de rien n'était Quelle carotte, incroyable Il bon, y a une tête qui est morte On l'a eu, on y est presque. Non, il y a encore trois phases, j'annonce. On n'a pas de vie. Ah Et on a de la vie, c'est bien. Mais par contre, là, ça va être la dernière fois. On a un nou une nouvelle technique, bien entendu. Ça va être repousser des boules, j'imagine. Voilà, merci. Je vais les éviter. M'en fiche, je m'en fiche. Est-ce qu'on peut y arriver à un moment Je ne sais pas. Ah D'accord. Maintenant je peux charger ma poêle. Ok. Ok, faut que je contre Compliqué. Compliqué de, de, de découvrir le truc. Hein. Ok, ouais. Bon. Ça, c'était sûr. Allez, on revient à zéro. On est dans la on a la deuxième phase. Hein. Ouais, bon, vas-y, c'est bon, là, on a compris. Tu veux pas qu'on joue avec toi, quoi. Lol, <rire> elle m'a fait perdre toutes mes billets. Non, mais. Reviens en arrière là. Comment tu veux que je contre tout? Je l'ai même pas touchée, hein. je la touche pas pour l'instant, je ne la touche pas, je ne la touche pas, je tiens de préciser. Oh là, les deux. Ah, deux fois Ah, trois fois Ah, c'est bon je suis non mais attends jusqu'à quand <rire> wesh <rire> jusqu'à quand on va refaire tout tout le passage où on tombe oh là là là, là. Bon, après j'ai plein de vie enfin j'ai plein de façons de parler et on connaît c'est on connaît un peu mieux ces rounds mais bon le passage de faut... faut vraiment pas que je prenne de coups au moment des bouts quoi Il n'y a pas de sens autre que euh, tu prends cher, quoi. Hein. avons le début. Donc là, il me tape avec les deux normes. Les boules, il y en à deux. 4, je crois. Plus que 4, là. <rire> C'était dur celle-ci, hein. purée. Et là, faut que je survie. Non. Oh là là là là, c'est c'est une foirade. Non mais non, à 3 secondes près, ouais, je, ah, je suis choqué. Mmh. vais tout prendre. Allez, allez. Encore à quelques secondes, j'en peux plus, j'en peux plus. Faut que je réussisse tout le. au moins le dernier quoi. C'est un. C'est un délire. C'est un délire. Je prends. Je prends. Je vais essayer de faire... d'utiliser euh... une autre arme. Bon, pour les boules, il faut qu'on utilise une autre arme parce que ça va pas aller. Ah, je peux, peux, peux pas. Oh non, je suis en... Dé... Oui, c'est bon. Oh, c'était à peu. Et on, et on a fait sa face, s'il te plaît. S'il te plaît. Dis-moi que c'était la fin. Merci, merci. C'était pas si compliqué au final. Mais... Euh... Ah, les boules, là, je... C'était complexe, hein. Moi et le rythme, je suis nul. Sympa! On est dans Omori totalement. Vois-tu, j'ai oublié de te dire ce qui se passe ailleurs pendant que tu flânes dans le train. Le mia, ça m'a déjà été libéré. Tu te souviens de cet endroit, n'est-ce pas? Oui, oui. Ce lieu souterrain où tu as vécu. Je comprends les gens qui y habitaient. Tu les trouves peut-être méchants, mais non, ils ne, ils ne méritent même pas ce qualificatif. Ils sont bien pire que ça. Tu vois, personne ne se soucie de votre départ. C'est presque comme si vous n'aviez jamais existé. Désormais, ce ne sont plus que des inconnus qui discutent du menu de ce soir. Ils ferment les yeux et font comme si une catastrophe n'était pas sur le point de les engloutir. Non, mais le mien me passé, en fait. Et cette ville que vous êtes tant échinée à sauver. Une horreur, n'est-ce pas Comme une verrue accrochée. Accro vous avez risqué votre vie pour... Et tout ça pourquoi Vous n'êtes arrivé à rien. C'est ici que tout a commencé. Le plus grand esprit du monde vivait dans cette ville. Mais continue donc à être accompli. La raison et la sagesse ne sont rien. Et à présent, cette fille n'est plus qu'un amas de ruines, oublié de tous. C'est pitoyables humains, il est trop tard pour eux, trop tard pour qu'ils comprennent ce qui les attend. Ils vont être éliminés du monde, de ce monde. Non, ce n'est pas encore terminé. C'est ainsi euh, que Jon est apparu dans la nature, dans la mer, comme euh, comme tout. Euh, non mais en fait, je suis en train de me poser la question de, de... de l'histoire, parce qu'à la fin, ok, on comprend que oh, c'est joli, je vous laisse. C'est l'origine de Zelda. Link, si vous préférez. Ah, C'était toi qui avais piqué tous les cœurs Oh, une étoile filante. Salut, Clemelu Il se passe quoi C'est la fin Il euh, y a Sam qui a rencontré Mère et, euh, et du coup, il euh, y a une liaison convalente. Donc on apprécie les graphismes, principalement. Nous y sommes. Tu ne veux même pas lui faire tes adieux C'est un peu direct essentiel. Parce que c'est vrai que les longueurs du jeu. Est... En fait, il est bien, euh, il est beau. Enfin, il est bien en façon fait, de parler. Je trouve que le... tu joues beaucoup à la poêle, donc c'est un peu le but, mais il y, hum... y a beaucoup de longueur pour pas grand-chose, je trouve. Et après, c'est sans doute mon avis de joueur. J'ai pas l'habitude la... d'avoir hein, des... des trucs où tu t'embêtes, quoi. Et ainsi, l'espoir avait fait fondre la glace du temps. Et après, ouais, c'est très euh... très lyrique dans, dans l'écriture, mais ça, ça veut pas dire grand-chose. Le courage avait brisé les fers du destin. Il ne restait qu'une chose inéluctable. Une sempiternelle malédiction. Celle des adieux. Je fais la voix fip. La barque de la faucheuse laissa l'humanité derrière elle, et la princesse et son chevalier tournèrent le dos à ce qui s'était passé, tandis que l'épée vide reculait enfin, l'humanité émergea de son sinistre refuge. Mais les vagues brisées formèrent une île solitaire, et alors que la marée devenait pluie, fond, vent et tempête, pour finir par disparaître sans laisser de traces, advint l'heure de se remettre en route. C'était un périple que nul n'avait jamais entrepris. En direction de la lumière au-delà de l'horizon lointain. Une lumière plus vive que celle des étoiles. et plus chaude encore que celle du soleil. train pour l'Est, le train pour l'Est. Ah, le voilà. À 3h, heures, 3h, heures, ok. 3h et après, c'est illisible. La suite est complètement effacée. Personne ne s'occupe de cet endroit. Oh, elle a une queue de cheval. Quelle chaleur J'aurais dû prendre mon maillot. Tiens, il y a quelqu'un. Heureusement que je ne suis pas allé nager. Vous attendez le train Je m'appelle Sam. Je prends le train pour l'est. Il a pas l'air choqué, Jean. Vous ne sauriez pas quand le train, quand le prochain train arrive Oui, vous m'entendez Quel drôle de bonhomme. Bien, on dirait que vous avez vu un fantôme. Ah, c'est vraiment dommage. Pourquoi notre train n'est pas encore là? C'est tellement chaud, c'est une lettre toutes les 6 secondes, quel enfer. Alors, c'est pas son Love Interest, hein. elle est quand même, euh... elle a quand même moins de 10 ans, je pense. C'est clairement pas son Love Interest. Euh... En fait, c'est une gamine qui l'avait adoptée... Enfin, une gamine, c'est une fille qui l'avait adoptée quand euh... quand elle était... Euh... Quand elle était euh... perdue, parce qu'en fait, euh... c'est... Alors, je vais pas te raconter toute l'histoire, je sais pas si tu as vu tout le truc, mais... Euh... En fait, c'est une clone de... Euh... De Matrice, si on peut dire. C'est une clone de la mère de l'histoire. Euh, et, euh, et en fait elle, euh, elle se fait trouver alors euh, Jon la trouve dans le générique on sait pas exactement où mais en fait on le voit au début très rapidement c'est euh, l'idée de euh, en fait il la trouve dans une sorte de, de, de, de, de bulle euh, de la matrice quoi. et euh, en fait euh, elle elle a envie de, de sortir de là où Jon habite euh, qui est euh, Ouais, bah c'est surtout que c'est surtout qu'elle ouais, est plus petite en fait en taille de sprite, c'est surtout ça qu'on comprend. Et... Euh, et, en, et du coup, le fait qu'elle aille à l'école aussi au début. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que... Euh, euh, lui, il vit dans une sorte de décharge enfermée sous, euh, sous terre. Et ils sortent pas, en fait. Le principe, c'est qu'ils ne, ils ne vont pas... Euh, euh, à l'air libre euh, parce que il y a le, ce qu'ils appellent le miasme qui est une sorte de pollution et en fait elle c'est la seule qui peut se, se charger de libérer un peu la, la pollution euh, on apprend que la pollution n'est pas vraiment une pollution c'est une représentation de Charon qui est une représentation de la mort euh, parce que Charon c'est le passeur de la mort enfin bref ça c'est dans les histoires qu'on connaît mais sinon dans l'histoire Charon est pas très bien expliqué autre que c'est des hmm... Comme dans les Miyazaki, parce qu'il y a une grosse ref à Miyazaki. C'est-à-dire euh, la représentation de la pollution. Et, euh, et du coup, elle-elle, peut s'en débarrasser, ou du moins faire de la place pour qu'il y ait un peu plus d'air. Euh, et, et du coup, Jon l'accompagne sur, sur tout son passage vers l'extérieur. Et on apprend un peu plus sur euh, qui elle est. Donc elle est clone de quelqu'un euh, qui est la mère. Donc en fait il y a trois, euh, trois personnages qu'on retrouve souvent. Il y a Salomon qui est euh, en fait euh, celui qui amène Charon, donc euh, la pollution. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais voilà. À part que c'est mère qui l'a demandé. Et mère c'est la représentation de, euh, physique en tout cas, de, donc le clone officiel apparemment, de, euh, de Sam. C'est pas très clair, autre que ça, il y a Alva et Isabelle, euh, on sait pas exactement trop. Euh, à part qu'on les a découvertes dans, dans une ville, euh, et qu'elles arrivent à combattre le miasme avec, euh, avec des, des outils techniques, en fait, qui sont euh, bah, un ventilateur. Quoi. Et là, on voit euh, Daniel, le, le, le, apparemment la naissance de Daniel. Donc en fait, il y a une sorte de boucle temporelle aussi à la fin, donc là en fait on redécouvre les personnages dans leur euh, monde, j'imagine, sans mère et sans Sam. Euh, alors que Jon se rappelle apparemment des choses. Et ça, c'est notre jeton qui nous a permis de gagner beaucoup de thunes. Voilà. Euh, bon, bah c'était bien, enfin c'était bien façon de parler, c'était euh, compliqué comme jeu, je trouve, pour pas grand chose, euh, au niveau du temps surtout. Ça m'a fatigué. Euh, je trouve que euh, il se réveille le jeu que à la fin. Donc euh, Là, on va revoir le générique, d'ailleurs, je pense. Il se réveille que à la fin. Euh, je sais pas pourquoi. Euh, y a Daniel, c'est le héros. Non, non, non, le, le héros, pas, c'est pas Daniel. Bah, tu vas voir. Hein. On voit le début, là, dans le générique. Donc Là, on, on comprend que Jon est un minier. donc C'est un ouvrier de, de la mine. Je vais baisser le son. Euh, il trouve un jour, euh, du coup, euh, dans une sorte de, de, de truc de, de bulle matricielle de, de mer, on, il trouve Sam. Et ensuite, euh, voilà. Ça c'est euh, c'est Isabelle qui est sur un, la fusée de Alva. Donc ça c'est la ville de Alva et Isabelle où euh, justement il y a les ventilateurs qu'elles qu ont construits. Il euh, y a le personnage de Daniel là, qui est en train de porter euh, avec, euh, voilà, donc là on voit Daniel le robot qui euh, est un bourrin avec le père d'un euh, petit qui, qui, se fait qui se fait boycott au début, bully au début. Là c'est le frère de, de, de Alba qui nous a carotté toute notre chune. Et euh, après voilà, euh, toute l'histoire c'est Jon qui se tape avec une poêle euh, pour pouvoir protéger Sam qui a, elle, un pouvoir uniquement face au miasme. Salomon, on ne sait pas exactement pourquoi, mais en fait, on le voit à trois âges différents. Donc, quand il est petit, euh, quand il est ado et quand il est euh, vieux. Euh, autre que la bulle temporelle, et ça, et ça explique pas des masses pourquoi, mais en fait, c'est, on comprend qu'il y a une sorte de temps long. Euh, voilà. Et euh, on traverse le temps à grâce euh, au train pour faire gro grossier euh, grossièrement l'histoire donc ça c'est dans le miasme enfin c'est dans le, la, la bulle temporelle où il y a le miasme aussi voilà donc on a fini le jeu c'était pas très clair enfin il y avait plein de trucs que je trouvais pas très clair. Euh... la fin à la matrix plus que à la miyazaki c'est un peu étrange bizarre euh Apparemment, il y a un chapitre 9, mais euh, on était au chapitre 8, donc j'ai du mal à saisir ce qui, ce qui va être différent, quoi. Mais euh, je crois que c'est peut-être un new game.